Dans la tête des gens, le vélo c'est chiant, ça va pas vite, on se fait voler. Quand il pleut, on est tout mouillé, quand il pleut pas aussi d'ailleurs. Ou alors, le cycliste est un dangereux foufou qui ne s'arrête jamais au feu. Ouais, au début j'avais des doutes sur le vélo, puis j'ai décidé de le pratiquer comme les livreurs de Manhattan. À fond dans le trafic, puis depuis ça a été la révélation. Je me sens libre, je pédale sans m'arrêter. J'ai l'impression de me faire du bien à ma santé, de faire du bien à ma planète. Je sais pas ce qu'ils attendent les gens pour s'y mettre. Alors évidemment que tu les entends les gens ils sont là euh... ouais si je viens en vélo ça me prend deux heures euh... puis après il y a cette piste cyclable c'est dangereux qu'est-ce que je voulais répondre à ça franchement non, moi je pense que les gens ils sont pas prêts pour le monde d'après hein. Puis le vélo en ville bah si vous voulez c'est un, un peu comme le ski quoi bon il y a les pistes cyclables c'est les pistes vertes puis bon il y a quand même les pistes noires pour les gens qui aiment les sensations. ça c'est Jackie, allez je vous laisse.